Nous l'avions déjà découverte ensemble durant un live lorsque je l'ai reçu et nous l'avions découverte ensemble durant live, je vous ai proposé déjà un unboxing une prise en main et surtout un comparatif avec la Galaxy Watch 3 je veux bien entendu parler de la Huawei Watch 3, vous savez la dernière montre de Huawei disponible depuis peu et surtout qui intègre le nouveau système d'exploitation Harmony OS, pour ceux qui n'ont vu aucune des autres vidéos je vous rappelle que je vais vous faire gagner la Huawei Watch 3 donc je vous conseille de vous abonner d'ores et déjà à ma chaîne, d'activer la petite cloche de notification comme ça quand le concours va sortir, d'ici le test, vous allez pouvoir dégainer rapidement et mettre toutes les chances de votre côté pour gagner cette montre. Aujourd'hui, vous le savez, vous m'avez listé tous les comparatifs avec cette montre que vous voulez que je fasse et c'est l'heure de comparer la Huawei Watch 3 à la Huawei Watch GT 2 Pro. Dites-moi si ça vous tient vraiment à cœur que je vous fasse un comparatif avec la GT2 aussi. Sachant que je vous ai déjà comparé la GT2 Pro et la GT2, ça sera un petit peu, vous le savez, euh, un petit peu redondant. Mais dites-le moi quand même en commentaire si ça vous tient à cœur, je vous le ferai. Vous êtes prêts C'est parti Tout d'abord, parlons tarifs, parlons monnaie, parlons moula. La Huawei Watch 3 vient de sortir. Elle est sortie avec un prix de départ à 369,99€. Quand je dis que ça commence à 369,99€, c'est parce qu'il y a différentes éditions. L'édition active à 369€, la moins chère, qui aura un bracelet en silicone noir et un cadran noir. Après, on aura l'édition classique, qui aura un cadran argenté avec soit un bracelet en cuir marron, soit un bracelet en tissu bleu. Puis, il y aura l'édition Elite, avec toujours le cadran argenté, mais un bracelet métallique. L'édition classique elle sera à 399,99€ et l'édition élite à 449,99€ On aura donc une montre qui va de 369 à 449€ Bref, vous l'aurez compris, c'est quand même très cher. On verra si ce prix est justifié ou non pendant le test. Mais comparé à la GT2 Pro, on est bien au-dessus. Car oui, la Huawei Watch GT2 Pro sur le site officiel de Huawei est à 239,99€. Et encore, c'est le prix sur le site de Huawei. On la retrouve régulièrement à 180€, voire un petit peu en dessous sur certains sites lors de certaines promotions. On pourra donc dire que son prix est entre 180 et 239€, soit deux fois moins cher que la Watch. 3, vous imaginez deux fois moins cher alors qu'elle est sortie que l'année dernière. Alors qu'est-ce qui fait que la Watch 3 soit aussi chère? Continuons. Au niveau du design, on a des montres qui gardent un petit peu le même état d'esprit, surtout la même envergure. Car oui, on est sur deux cadrans de 46 mm. Néanmoins, quand on regarde dans les détails, on voit quand même une petite différence. La Huawei Watch 3, la dernière sortie, mesure 46,2 par 46,2 avec une épaisseur de 12,15 mm. La GT2 Pro, elle mesure 46,7 par 46,7 avec une épaisseur de 11,4 mm. Elle est donc plus grande et moins large. Au niveau du poids, on est à 54 54,5 sur la watch 3 contre 52 grammes sur la gt2 pro donc on est à peu près sur le même poids sachant que les matériaux diffèrent car on est sur de l'acide inoxydable sur la watch 3 alors qu'on a du titane sur la gt2 pro ce qui devrait la. Fait la faire être un peu plus lourd. Mais vu qu'on n'a pas les mêmes choses à l'intérieur, au final, on a le même poids. Donc je vous l'ai dit, matériaux titane, VS, acide inoxydable sur la Watch 3. Le bracelet, ça va être en fonction de l'édition que vous allez prendre. Donc soit cuir, soit tissu, soit silicone. Le cadran de la GT2 Pro est sensiblement plus grand, de quelques dixièmes de millimètre. Néanmoins, l'écran est plus petit. Car sur la Huawei Watch GT2 Pro, on a un écran de 1,39 pouces. amoled avec une résolution de 456 par 454 pixels. Alors que sur la nouvelle, la Huawei Watch 3, on a un écran de 1,43 pouces AMOLED de 466 par 466 pixels. On aura donc un écran un poil plus grand de 0,04 pouces, mais ce qui, une fois converti en millimètres, donne quand même 1 millimètre de plus. Donc sur un cadran de 46, 1 millimètre de plus, bien entendu ça joue quand même le ratio sera meilleur sur la watch 3 au delà de ça niveau design on est quand même sur quelque chose un état d'esprit un petit peu différent car vous le voyez la jonction entre le cadran et le bracelet est un peu plus light et moins imposant sur la watch 3 que sur la gt2 pro on va dire que le cadran est moins plein à ce niveau là autre nouveauté qu'on a sur la watch 3 c'est que le bouton du haut enfin le bouton en haut à droite qui était sur la gt2 pro est devenu une couronne rotative qui va nous permettre une, un autre style de navigation sur la montre on le plus précisément dans le test mais c'est quand même quelque chose pas négligeable ça ça manque sur la GT2 Pro, après on retrouve quand même un bouton en bas à droite sur les deux montres qui a à peu près la même utilité, mais sur la Watch 3, ce bouton est plat, alors que sur la GT2 Pro, il est comme celui du haut, ça reste un bouton en relief circulaire, c'est donc à la base un look qui se ressent, qui lorsqu'on regarde au détail, diffère, au niveau de l'arrière, on retrouvera sur les deux, le cardio fréquence mètre en élément principal, et une recharge sans fil, donc pas de branche de recharge, l'arrière de deux montres est en céramique, pour ce qui est du bracelet, on est sur un bracelet de 22 mm sur les deux montres, je vous le disais, en cuir ou pas en cuir, en fonction de ce que vous allez prendre, c'est la même chose sur la GT 2 Pro et une édition sport avec un bracelet en silicone et une édition classique avec un bracelet en cuir voilà pour la différence au niveau du design personnellement, j'aimais beaucoup la GT 2 Pro mais la petite couronne rotative pour moi fait la différence sur la Watch 3 mais le design, ce n'est pas tout, continuons Parlons maintenant des différences de caractéristiques techniques, parce que là, oui, ben, il ne va rien avoir, sinon le prix il serait semblable. On aura, au niveau des caractéristiques un peu plus basiques, des choses très très proches. Une résistance à l'eau de 5 ATM, un cardio mètre un capteur de SPO2, un GPS intégré, un microphone, un haut-parleur. Après, on aura tous les petits capteurs qu'on retrouve sur toutes les montres, gyroscope, accéléromètre, capteur de lumière ambiante. Mais on aura aussi des grosses différences, notamment au niveau de la connectivité. Bluetooth 5.1 sur la GT2 Pro, contre Bluetooth 5.2 sur la Watch 2. 3. Mais au-delà de ça, on aura la possibilité sur la Watch 3 d'être compatible e ici, c'est-à-dire d'avoir la 4G intégrée à la montre. Je vous ai fait une vidéo là-dessus, je ne vais pas vous le rappeler à chaque fois, mais ça permet d'être plus indépendant du téléphone. Si vous avez encore des questions dessus, la vidéo elle sera peut-être en description ou sinon vous écrivez 4G vs Bluetooth montre sur ma chaîne ou sur YouTube vous allez tomber dessus. On aura donc cette liberté au niveau de la Watch 3, bonne à prendre ou non, mais la possibilité voilà, d'avoir une meilleure connectivité. Au niveau du stockage de mémoire interne, on aura 16Go sur la Watch 3 contre 4Go sur la gt pro mais ça c'est un petit peu des futilités par rapport à la grosse différence entre ces deux mondes c'est le système d'exploitation on sera sur du light os sur la gt2 pro l'ancien système d'exploitation de huawei qui a vu quelques évolutions parce que oui sur la gt2 pro en passant par d'autres applications et maintenant il était possible de télécharger quelques applications ces applications téléchargeables sur la gt2 pro étaient, je crois de mémoire que sur mobile android voire peut-être même que sur mobile huawei dites le moi en commentaire si vous l'avez sous la main est ce que vous pouvez télécharger des applications il y en avait quelques par exemple la calculette, une navigation offline, bref il y avait déjà un petit air de Harmony OS néanmoins si on les voulait il fallait passer par le téléphone alors que sur la Huawei Watch 3 on va voir un store directement sur la montre vous allez pouvoir télécharger des applications directement depuis la montre il n'y en a pas encore des tas et des tas mais c'est prometteur car oui Harmony OS est un système d'exploitation ouvert ouvert aux développeurs qui veulent développer des applications ce qui permettra une amélioration continue c'est la grosse différence cette Harmony OS ce nouveau système d'exploitation est basé un petit peu sur Light os mais ouvre le champ des possibilités vraiment à tous les développeurs et tous les possesseurs de Huawei Watch 3. Néanmoins, il y a un contre-coup là-dessus. C'est que ça, le système d'exploitation ouvert plus la 4G fait que l'autonomie, après un coup, là on se retrouve à une autonomie comparable à des systèmes d'exploitation ouverts comme Wear OS car l'autonomie théorique de la Watch 3 est simplement de 3 jours. De 3 jours en utilisation smart avec 4G et voilà toutes les, toutes les possibilités. Huawei annonce aussi une autonomie de 14 jours. Usage plus restreint, bien entendu. Ça, je vous le dirai aussi pendant le test. Je vais tester les deux usages et on verra lequel est le mieux et si ça le fait. Mais voilà, sachez que si vous voulez utiliser à 100% votre montre Huawei Watch 3, comparé à une GT2 Pro qui a théoriquement 14 jours et qui va vous amener à une semaine, 10 jours en usage intensif, il y a quand même deux montres. Mais c'est dû aussi à cette possibilité de télécharger des applications, de pouvoir écouter de la musique en streaming, car ça c'est possible. On va, on va switcher sur les fonctionnalités. Mais bref, vous l'aurez compris, le système d'exploitation fait toute la différence sur ces deux montres. Est-ce que la GT2 Pro passera sur Harmony OS Mais on ne sait jamais. Parlons maintenant la différence des fonctionnalités a commencé à l'évoquer, les grandes différences au niveau des fonctionnalités vont aller avec les différences dans les systèmes d'exploitation. HarmonyOS va vous permettre d'avoir un système d'exploitation ouvert, de pouvoir écouter en streaming de la musique. Vous allez pouvoir faire sur les deux mondes, par contre, tout ce qui est plus basique, suivi de santé, suivi de sport, suivi de sommeil, suivi de rythme cardiaque, suivi de la SPO2, mais vous allez avoir, du coup, via HarmonyOS plus de fonctionnalités smart. La musique, la possibilité de suivre des scores de foot, la possibilité de contrôler la domotique, la possibilité, euh, je sais pas, il y en a qu'est-ce qu'ils nous ont présenté Voilà d'avoir un petit wallet avec vos tickets Vos QR codes si vous allez prendre l'avion Bref toutes les fonctionnalités ne sont même pas encore créées Car n'importe quel développeur va pouvoir S'approprier ce système d'exploitation Et créer des applications Du coup niveau smart elle sera toujours Pratiquement au dessus de la GT2 Pro Niveau santé et sport on est à peu près Semblable un poil plus précis quand même On le verra pendant mon test Mais on reste quand même sur quelque chose de bien Et de correct sur la GT2 Pro Ce qui manque cruellement et ce qui pour l'instant Est possible du coup sur la GT2 Pro il y a une application pour répondre à un message c'est du coup la possibilité de répondre aux sms sur la watch 3 ça ne l'est pas encore j'espère que ça va arriver parce que c'est complètement bête d'avoir une montre eSIM qui va permettre d'avoir la 4G dessus et de pas pouvoir répondre à un message bref au niveau des fonctionnalités avantage considérable sur la Huawei watch 3 après pour l'instant avec le store actuel moi par exemple dans mon utilisation je cherche pas des trucs assez loufoques au niveau des applications bah on est je l'utilise pratiquement comme une GT2 Pro Je n'utilise personnellement pas non plus la 4G e Donc je me retrouve avec le même mode d'utilisation que sur la GT2 Pro Personnellement j'utilise Spotify ou Apple Music Donc c'est pareil, là je vais devoir m'adapter à Huawei, euh, Huawei Stream Ce qui est sûr c'est que dans la vie de tous les jours après le test Je n'utiliserai pas non plus le streaming musical sur Huawei Tant qu'ils n'ont pas Spotify ou quelque chose comme ça Donc actuellement dans mon usage au niveau des fonctionnalités C'est avantage bien entendu à la Huawei Watch 3 mais pour le prix, est-ce que ça vaut le coup Autre petite fonctionnalité en plus qu'on a sur la Watch 3, c'est la possibilité de suivre au niveau de la santé sa température corporelle. Ça, ça ne l'est pas. Je sais qu'ils avaient annoncé un glucomètre. Ça n'est ne pas aussi disponible en Europe ou enfin pas en France. A voir si il faut des certifications et à voir si ça sera développé et débloqué plus tard. Mais ce qui est sûr, c'est que dans l'annonce, dans la conférence, c'était sur la montre. Donc la, la fonctionnalité pourra exister. Du coup, maintenant, laquelle choisir laquelle choisir les amis entre la gt2 pro qui est à peu près deux fois moins chère, et la watch 3 là on va être pour moi dans une configuration comme j'aurais pu vous évoquer lors d'un comparatif entre la gt2 pro et une samsung galaxy watch 3 c'est que est ce que vous avez besoin d'un système d'exploitation ouvert ou alors vous allez avoir un usage plutôt basique de la montre parce que si vous allez avoir un usage basique de la montre un peu comme moi je fais bah vous n'aurez pas besoin de mettre deux fois le prix une gt2 pro pourra complètement vous convenir un suivi de santé un suivi de sommeil un suivi d'activité de, quotidienne des notices ça convient à la plupart des gens une autonomie de 7 à 10 jours dans la pratique 14 jours théorique en fonction de comment vous allez euh, l'utiliser mais ça ça vaut tout l'heure du monde une autonomie de, de plus d'une semaine pour quelqu'un qui veut utiliser sa montre de façon très basique ça vaut tout l'heure du monde de pas avoir la recharger tous les 2-3 jours néanmoins si vous cherchez une montre un peu comparable à une samsung un peu comparable à une apple watch et eh ben là la huawei watch 3 est plutôt pour vous si vous voulez tenter le coup avoir harmony os et surtout voir comment ça va se développer parce que je j'espère je, bah, que Huawei va pousser, pousser les développeurs à développer des, des applications. Bref, si vous cherchez une concurrente directe à une Apple Watch parce que vous n'avez pas forcément euh, d'iPhone ou vous n'aimez pas Wear OS et vous cherchez quelque chose qui pourrait plus vous correspondre, et bah la Huawei Watch 3 est une bonne solution aussi. Là, on est sur deux mondes pour deux usages différents. Il faut donc savoir ce que vous voulez avant de dépenser 400 euros dans une montre. Voilà bon, les amis, c'est mon ressenti comparatif entre les deux. Bien entendu, vous me l'avez demandé, je vous comparerai parce que ça va être une autre montre, je vous comparerai la Watch 3 avec la Watch 3 Pro, mais surtout je vous compare aussi la Watch 3 Pro avec la GT2 Pro, donc ça va arriver, ne vous inquiétez pas en attendant le test, vivez à fond vivez high tech si vous avez des questions sur une de ces deux montres les commentaires, le discord, les lives. n'oubliez pas, le concours pour gagner la Watch 3 va arriver vite, donc abonnez-vous là on va arriver aux 30 000 abonnés ça sera un beau concours pour fêter ces 30 000 abonnés, je compte sur vous merci et à bientôt sur ma chaîne